Salut à tous les amis c'est David la marche Mogar Hey salut à tous les amis C'est Bichard Moulève Let the Wife Don't work les gens c'est Bichard on se retrouve pour Dam les gens j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo On fait un room tour Alors ça va être très simple On vient d'arriver à l'hôtel Un hôtel assez bien classe Quand tu se dépêches moi je vais aller à la douche quelque chose de simple on est au dixième étage au tout dernier étage et on est à la chambre 1000 dix 10 mille vous voyez un peu le level mm -hmm. Les gars, je vous explique, euh, c'est la fin de la première journée. Mais et on se retrouve, hein Tu crois que les gens, ils ouais, je les que Tu un poil de malade Non, ah, c'est la fin. Les gars, les gars, c'est la fin de la première journée et on va faire une transition de ouf. <rire> non, <rire> vous avez pas vu ce que j'ai vu. Enfin, une transition de ouf. On va mettre notre main là et on va se retrouver demain, donc 12 heures après. À 8h30 devant la PJW. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère qu'on sera devant la PJW, les gars. Ou en route. Il y a moyen qu'on en alors, route. Est ouais, ouais, ouais, changera l'heure au montage. Du genre... déjà. Ah, c'est le monteur, c'est un monteur de merde au fond. Alors. Bon, allez, transition. Salut! Va, Et ouais, les gens, on remet une fois de la transition, Bichard. Donc là, on le matin. Ciao, <rire> salam <les gars>. <rire> <rire> On, heureux. on se retrouve les gars! Ouais, je... On est à la Paris Games Week, on monte directement! Ouais, ouais, ouais. On ah, a avec est avec Kevin! Kevin! Ayas, Ivid. Alias, modérateur sur Elysium, les gars! Ça Sandri... ne ouais, rigole on pas! Ça ne rigole pas! Tu vas aller voir les... Gros, je vais les voir, les gars! Donc, les gars, en les fait, il y a vraiment beaucoup de monde ici! Au pavillon 1, du coup, on va directement au pavillon 3. On parlait que je suis avant toi, on parlait que je suis avant toi. Je suis pas du tout ma patte genre. <rire> eh hey, j'ai une jambe en moins, te map pas. <rire> Oh, il est assez bizarre, il est assez bizarre. Ouais ouais <rire> c'est un cerveau laser hein Non, pas trop vas-y Ah tu sortes Martin, commence pas à Vas-y, vas-y C'est ça mon micro ah. <rire> C'est passé la voix elle est trop, elle est trop pas bien gros. Tim Joe okay, okay. on est là. Ah oh, tu chantes, chante Kevin, Kevin viens à côté de moi là. Non Allez mais c'est chacun son couplet gros. Chacun son couplet. Sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. C'est que ça Non est que l'on voudrait dire on écrit sur les murs la force de nos rêves nos espoirs en forme de graffiti on écrit sur les murs la, la force de un bonjour sur le monde endormi nous voici désormais dans le quotidien de Kevin ce jeune garçon âgé de 10 ans C'est pensé de ma prestation C'est génial comme ça sérieux ouais, je... après t'as pensé okay. nickel ok ok on a cadré comme une merde <rire> ouais salut les gars t'as pensé quoi de ma prestation franchement c'était bien c'était bien, bien. Merci. bon voilà on a recueilli euh, les témoignages je sais pas si vous m'entendez bien on est avec Martin c'est pas grave. Euh, voilà, donc on a fini nos deux jours de PGW, c'est la fin les gars. Euh, J'espère que ce vlog vous aura plu. Juste parler de mes impressions après cette danse euh, émotive. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat, bat, bat les couilles. Les gars, dernière transmission des Men bon in Black. C'est la fin de la PGW, ouais, je l'avais dit dans le, la dernière que séquence. Que je sais pas si vous entendez bien. J'avoue qu'Evins, eh, je dis ça, je dis rien, Evins il aurait pu venir à poil, on aurait dit c'est un mini-black. Bon, <rire> J'ai gardé des, des sachets euh, Sing Star. On a chanté, on a dansé, on a joué à 16 ah, C'est l'heure du giveaway. Et maintenant, c'est l'heure du petit jeu. Non, je... Bon allez, sur ce... Euh... A plus plus, un homme A plus là, plus. <rire> il... <On peut rire> J'arrive pas à finir au calme. Voilà, <rire> oh, bah, bah, ouais, ouais, A plus plus, euh, un nouveau vlog. Je remercie Martha qui va le monter et euh, voilà. Qui va bien se foutre de ma gueule sur le il va bien se foutre de ma gueule. Et si ce vlog, il se fout de ma gueule, les gars. Je dépense. Bon allez, salut les gars.